Bonjour à tous, je suis Assia Grévy, je suis coach professionnel pour t'aider à retrouver un emploi qui te correspond vraiment. Comment rester motivé au quotidien lorsqu'on est à la recherche d'un emploi C'est une question qu'on me pose très souvent et au départ, je sais que c'est ton cas, quand tu te mets à rechercher un emploi, tu es hyper motivé, tu envoies des tas de CV. Mais plus les semaines passent et plus les retours sont moyens. Du coup, tu commences naturellement à te décourager et même à perdre confiance en toi. Donc si tu as envie de rester motivé, je te conseille cette vidéo car elle est faite pour toi. C'est parti que j'ai à te donner lorsque tu recherches un emploi, c'est de te fixer un but précis. C'est-à-dire le poste précisément que tu veux atteindre avec une limite de temps. C'est très important. Sache que ton cerveau fonctionne de façon très puissante. Il est même plus puissant qu'un ordinateur. Donc, lorsque tu lui envoies une commande, c'est-à-dire je veux trouver tel poste dans trois mois précisément, il va se mettre inconsciemment à réfléchir et il va t'amener toujours dans la vie là où tu veux. Sache que tu n'utilises que 10% de ton cerveau. Ça signifie tout simplement que le reste du temps, il réfléchit en permanence et c'est lui qui va te donner des solutions sur ce que tu veux. À partir de là, il va se mettre à réfléchir et tu vas avoir de bonnes idées tout seul, des bonnes idées euh, qui vont te indiquer où chercher. Ou alors comment tu peux faire Ou alors quelle formation tu peux enclencher derrière Et en plus, plus le temps va passer, plus tu vas atteindre la date précise que tu t'es fixée, et plus tu vas te mettre dans une situation d'adrénaline où tu vas te bouger réellement. Le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est toujours de te fixer un objectif qui ne soit pas négatif. Je croise beaucoup de gens qui sont à la recherche d'un emploi et qui me disent ben, « euh, je recherche un emploi mais surtout je ne veux pas euh, obtenir ce que j'avais dans mon ancien poste. » Ou alors « je ne veux pas être ceci, je ne veux pas faire cela. » Ok, c'est bien, mais quand tu fais ça, tu ne définis pas exactement ce que tu veux. Comme ton, ton cerveau a la faculté de t'amener là où tu veux aller et tu ne comprends pas le négatif, quand tu dis dans la vie « je ne veux pas être malade », sache que tu vas par exemple trouver « malade ». Ton cerveau ne comprend pas le négatif, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc si tu dis « je ne veux pas tel poste », tu vas finir par avoir tel poste. Donc déjà, au lieu de te focaliser sur le négatif, fixe-toi un objectif toujours positif. Le troisième conseil que j'ai à te donner, c'est surtout d'être régulier dans tes recherches. Eh bien, tu ne dois pas postuler toute la journée, contrairement à ce que tu peux penser. Je vois trop de candidats qui se mettent en tête de trouver un poste et qui y consacrent une journée entière, puis deux jours, puis trois jours. Et au bout d'un moment, ils sont complètement essoufflés. ils en ont marre. En réalité, quand tu dois chercher un poste, tu dois le faire tous les jours, mais un tout petit peu. Fixe-toi une heure à une heure trente, pas plus. D'ailleurs, je pense que comme tout le monde, tu as une vie. Ok, le fait de trouver un poste, c'est très important. C'est ce qui va te permettre de te nourrir et de vivre. Mais ce n'est pas l'essentiel dans ta vie. Et toi comme moi, je pense qu'on n'aime pas perdre notre temps. Donc fixe-toi tous les jours une habitude de chercher pendant une heure, une heure et demie un poste. Et ensuite, arrête. Et vis ta vie. Sors, bouge. Fais ce que tu veux, adonne toi à tes activités. Déjà, tu auras un meilleur moral, ça c'est sûr. De deux, tu seras moins fatigué. Et puis de trois, c'est toujours en étant régulier qu'on finit par y arriver. Le quatrième conseil que j'ai à te donner, c'est de te créer un environnement favorable, un environnement positif lorsque tu es à la recherche d'un emploi. En général, lorsque tu te mets à rechercher, que tu te mets à en parler dans ton entourage, ce sont les gens qui te font le plus d'inquiétude. Parce qu'eux-mêmes, dans ta situation, auraient peur. Ils se, disent, ils se diraient, mon Dieu, euh, c'est la crise, mon Dieu, euh, tu ne vas pas réussir à trouver un emploi, moi-même j'ai galéré, ça a été très difficile, il n'y a pas de poste, etc., etc. Donc avant même de rechercher un poste, tu es déjà découragé, tu es déjà à plat. Et je sais que c'est le cas. Donc ce que je te conseille de faire, c'est d'éviter d'écouter sans arrêt les médias et la télévision sur le fait qu'il n'y ait pas de poste, parce que déjà quand tu le fais, tu conditionnes ton esprit en te disant. Waouh, déjà il n'y a pas de poste, donc pourquoi moi j'y arriverais Pourquoi moi euh, je déjouerai les statistiques Il y a des postes, il y a des postes et je peux te le dire parce que j'ai travaillé en RH. Par contre, il y a beaucoup de gens qui cherchent mal et souvent dans mon entourage, les gens qui vont me conseiller, ce sont soit ceux qui sont déjà en poste et qui n'ont jamais eu à chercher, donc évidemment ils s'inquièteraient si tel était le cas, ou alors ce sont des gens qui n'ont pas réussi à trouver. Ou alors ce sont des gens qui ont réussi à trouver mais après beaucoup de difficultés. Moi je peux te le dire, ils avaient souvent les mauvaises méthodes. Donc coupe-toi de cet environnement et cherche des gens qui réussissent, des gens qui sont positifs. Parce que ces gens là ils vont te booster. Le conseil que je vais maintenant te donner est peut-être l'un des plus importants. Pour rester motivé au quotidien, il faut avoir des retours à un moment donné. Des retours négatifs, tu en auras certainement parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Par contre, il faut au moins que tu aies des retours positifs, un ou plusieurs. Quand tu postules, il faut compter environ deux semaines. Deux semaines avant d'avoir une réponse. Pourquoi Parce que c'est le temps qu'on met en tant que recruteur à analyser les CV. Donc, si tu n'as pas de retour avant deux semaines, sache déjà que c'est étrange. Et surtout, si ton CV, après l'avoir envoyé tous les jours pendant une heure et demie en masse, tu n'as toujours pas de retour positif pour un entretien, c'est que tu te plantes. Tu te plantes dans tes méthodes. Ce n'est pas toi qui as un mauvais CV, ce n'est pas tes compétences qui sont mis en cause. C'est surtout parce que tu as des mauvaises stratégies. Tu n'as pas un bon CV qui captive le recruteur parce que tu l'as mal rédigé ou alors tu n'as pas envoyé peut-être suffisamment de CV, ou alors tu as mal visé le poste. Donc, quand tu envoies un CV, tu dois attendre deux semaines. Quand tu envoies ton CV tous les jours, à bah, chaque fois ça décale en fait le délai de deux semaines. Mais par contre, inquiète-toi si au bout de trois, deux trois semaines, tu n'as pas ne serait-ce qu'un retour positif. Alors comment faire Je Passe par quelqu'un qui va réellement faire du bon boulot avec ton CV, passe par une de mes formations que j'ai mis en place, tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas de retour positif, parce que tu as déjà tout en toi pour réussir, tu as toutes les qualités, mais tu n'as pas les bonnes stratégies. Le dernier conseil que j'ai à te donner, et écoute bien, c'est l'un des plus précieux, c'est de tuer, tuer dans l'œuf tes peurs et tes croyances limitatives. Qu'est-ce que c'est Eh bien, avant que tu fasses une action dans ta vie, tu as une pensée. D'accord, tu veux faire telle action. Et cette pensée est envoyée au cerveau. Malheureusement, si de base ton cerveau est mal programmé, c'est-à-dire qu'il a tendance à être négatif ou à se plaindre, tu vas ne pas te sentir à la hauteur et penser que c'est impossible. Donc tu vas te dire, je dois chercher un poste. Oh là là, c'est pas possible. Je suis trop nul. Euh, on va pas me recruter. Pourquoi moi Etc. Etc. Ce sont ça ces croyances négatives sont les croyances qui fait aujourd'hui, au lieu de te dire « mais si, tu peux y arriver, mais si c'est possible, bah, tu te limites avant même de faire les choses. » Donc au final, tu ne vas pas vraiment y arriver. Tes actions seront moyennes parce que tu penses moyennement déjà vis-à-vis euh, -vis de ton propre succès. Et comme tu as des actions moyennes, tes résultats seront moyens. Tes résultats seront moyens, vont confirmer ce que tu penses à l'origine et vont même renforcer tes croyances que toi tu es nul. Comme quoi tu n'as pas de potentiel, comme quoi personne façon te côté. Et tu rentres dans ce que j'appelle le schéma de l'échec. Donc, il faut d'avance que tu tues dans l'œuvre le fait que tu te dises « Je suis nul, je ne vais pas trouver de poste, pourquoi moi etc., ?» etc. Et à ce niveau-là, je te conseillerai de suivre une de mes autres vidéos « Comment tuer ces croyances limitatives ». Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tous les jours des bons conseils pour t'aider à réussir ta carrière professionnelle. En attendant, je te dis bye bye et à bientôt.